Dans cette vidéo, nous allons créer nos slots ici sur l'user interface, histoire de récupérer euh, nos trois enfants. Alors pour ce faire, ici j'ai toujours mes trois enfants qui sont positionnés au niveau de ma scène, hein, comme vous pouvez le voir, qui sont un peu disposés n'importe où. Mais l'idée maintenant sera de créer euh, cette UI. Alors pour ça, moi je vous propose de le créer ici, euh, lier ça au Game Manager. Vous allez voir pourquoi. Donc on va créer ici une UI. Canvas, on peut voir qu'il est bien enfant ici du Game Manager. Cette 8 Canvas, on va passer son, render, son Scale Mode pardon, en Scale with Screen Size. On va passer ici en mode 2D. Pour bien voir cette user interface. Alors, ce que je vous propose ici, euh, c'est de créer déjà euh, un composant image qu'on va laisser là pour le moment. Maintenant, en ressources de cette vidéo, je vous ai fourni des sprites qui sont en fait tout simplement euh, des sprites 2D des enfants. Alors, ce qu'on va faire, on va créer ici un préfab ensuite de notre game manager histoire de pouvoir aussi le réutiliser dans d'autres niveaux. Donc, je vais euh, dans ce dossier. Déjà, gérer euh, les sprites, donc je vais créer un autre dossier que je vais appeler UI Sprite Child, par exemple. Donc je vais glisser dedans ce que vous avez ici en ressources, c'est-à-dire deux sprites que vous retrouverez dans le fichier zip, vous le dézippez et vous récupérez ces deux sprites. Alors vous pouvez voir que ce sont des images PNG, on va devoir les sélectionner, aller dans le texture type et les passer ici en Sprite 2D et faire Apply. Donc là on peut voir qu'on récupère bien la transparence. Alors l'idée maintenant sera d'utiliser le, les, les images sur fond noir pour faire des slots vides. Donc pour ça ici, on va euh, renommer ici euh, ce slot, slot 1. Ce slot, je vais lui attribuer par défaut le sprite ici noir. On va garder ici Preserve Aspect pour avoir une taille normale et on va le positionner où on veut. En l'occurrence, moi j'aimerais bien le mettre en bas à droite de l'écran. Et euh, bah, je vais modifier ici la taille avec mon outil de redimensionnement. Voilà. Je trouve cette taille plutôt. Bon, on va dire un port un peu grande. Allez, on va, on va faire comme ça. On va se mettre ici. On va mettre le game ici pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, je trouve ça assez sympa. Donc ici j'ai mon slot 1. Et ce que je vais faire, je vais faire un CTRLD. Et je vais déplacer ici mon slot 2 à côté. Je vais refaire la même chose ici. CTRLD. Et je vais le redéplacer pour avoir trois slots. Je vais les espacer à peu près pareil Donc ici je vais le renommer slot2 Et ici slot3 Maintenant, on va créer un script. Alors, slot 3, pardon, ça n'a pas pris. Slot 3. Voilà. Maintenant, on va créer un script ici au niveau du dossier Game Manager. Et on va euh, bah, gérer tout simplement comment ajouter euh, bah, ici, remplacer cette image par l'image qu'on a vue euh, pleine, en fait, avec le. le pour, histoire de voir que ce slot est, est rempli à chaque fois qu'on reprend un enfant. Donc pour ça, on va créer. Ici, un C -Sharp script qu'on va affecter à cet objet euh, ici euh, canvas euh, et on va l'appeler euh, UI slot. Voilà, peu importe, je vais l'attribuer euh, à mon canvas. Est-ce qu'il faut l'attribuer au canvas Oui, je dirais oui. Allez, on va le laisser comme ça. Après, je me demande si on n'aurait pas dû le mettre sur le game manager directement, mais euh, peu importe. De toute façon, on va devoir lancer ça du child script, donc c'est pas très important. Alors, je réfléchis, mais si je pense que ce serait quand même mieux, on va retourner ici. Euh, et on va prendre ce script, on va le supprimer, et on va le mettre quand même sur le game manager, ce qui va être un peu plus simple. Voilà, je vais mettre ici l'UI slot. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin du nameface, Unity Engine UI, parce qu'on va agir sur les éléments de lui. Alors ensuite, on aura besoin euh, de variables. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme variable ben, Évidemment, on va avoir euh, une variable qu'on va sérialiser, parce que de toute façon, elle devra être visible dans l'inspecteur pour qu'on puisse affecter une, une valeur. Euh, et elle va être de type sprite, et euh, ça va être tout simplement l'image. Donc, on va mettre slot, on va l'appeler slot with child. Donc ça, on va glisser notre image euh, pleine avec l'enfant dedans. Et ensuite, on va avoir besoin d'un autre, vari... autre champ qui va être sérialisé et euh, qui va être de type image, parce que ça va être un tableau d'image. Et on va l'appeler slot, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va faire euh, On va devoir tout simplement maintenant euh, bah, créer une méthode publique. Donc je vais le faire ici. Donc, je vais faire void. Je vais mettre une public void qu'on va appeler hide child euh, in slot. Voilà. Comme ça, c'est bien spécifique, on sait ce qu'on fait avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, Ici, j'ai un tableau euh, d'images slots. Donc, moi, ce que je vais faire, euh, quand je vais appeler cette méthode, je vais faire un slot ici, et je vais devoir jouer avec un index. Alors, pour ça, je vais déclarer une autre variable encore. On, a oublié, celle -ci, on va l'a oublié, celle-ci, elle va être privée, donc private euh, de type int, qui va s'appeler euh, x et qui va être égal à 0 au départ. Voilà. Donc, je vais me servir de ce x maintenant pour dire que slot x, et là, je vais faire un get component image.sprite, je vais aller chercher sprite, va être égal à slot with child. En fait, la propriété, le sprite image ici, euh, le sprite qu'on aura géré dedans. C'est-à-dire que ici... J'actionne cette méthode publique, la slot x qui est égale à 0, donc la première, euh, getComponentImage, je vais remplacer par ça. Et qu'est-ce que je fais dans la foulée ben, J'incrémente x parce qu'évidemment, si je rappelle ensuite cette méthode, il faut que x soit plus 0, mais 1. Euh, après ensuite, ce qu'il faut surtout pour ne pas avoir d'erreur, c'est qu'on ne puisse pas dépasser. Donc ça, on va faire tout de suite dans la foulée, on va redéfinir x en disant que c'est égal à matf. Donc là, on va utiliser la classe matf qui va permettre avec la propriété clamp euh, ici de clamper. Quelle valeur X sur quelle valeur Donc ça va être 0 parce que ça ne pourra jamais être en dessous de 0. Euh, par contre, la valeur maximale, ça va être slots.length, c'est-à-dire la longueur totale du tableau qu'on aura défini dans l'inspecteur. Donc ça, c'est parfait. Ça devrait fonctionner. Alors, on va tout de suite enregistrer ça. Euh, on va ici au niveau du Game Manager attendre que ça compile. Et là on peut voir que je vais devoir remplacer, ici mettre mon image. Donc je prends l'image avec le Child Plan. Et au niveau de mes slots ici, bah, évidemment je vais en mettre euh, 3. Et euh, ici je vais glisser mes slots du canvas. Donc la slot 1 dans l'élément 1, la slot 2 dans l'élément 2 et la slot 3 dans l'élément 3. Donc jusque là on devrait pouvoir tester maintenant mais ça devrait remplir nos slots au fur et à mesure euh, qu'on délivre un enfant. Mais évidemment pour ça il euh, faut appeler cette méthode. Là je ne l'ai pas fait, donc si je vais délivrer un enfant, rien ne se passe, ce qui est logique. Donc maintenant on va devoir retourner ici au niveau euh, du child script pour lancer cette méthode publique. Donc le child script il est ici. Donc on va lancer euh, cette méthode. Euh, ici dans la collision et quand on rentre en collision avec le player. Bah, tout simplement ici, on va aller chercher le gameobject, donc on va faire un gameobject.find. Alors le game manager, je ne l'ai pas ici, donc je vais faire un gameobject.find. Le nom, je le connais, c'est game manager. Je vais aller chercher son script qui ce coup-ci s'appelle UI. Alors je UI slot, voilà. Et on va aller chercher la méthode publique add child in slot. Voilà. Et ça, ça va me permettre maintenant d'aller lancer euh, toute cette, cette méthode publique. Et on devrait pouvoir maintenant libérer et voir nos slots euh, bah, se remplir au fur et à mesure qu'on délivre des enfants. Donc je me dépêche. On peut voir que le premier est bien là. Je vais libérer le deuxième qui est ici. On peut voir que j'ai bien le deuxième qui est là. Et ici, le troisième les trois sont bien libérés comme vous pouvez le voir. J'ai bien mes trois enfants ici libérés dans mes slots. Donc évidemment, vous pouvez voir que c'est assez simple à mettre en œuvre, hein, un système comme ça. Maintenant, l'intérêt, c'est de savoir aussi quand est-ce que ça va être complet. Donc pour ça, euh, ce qu'on va faire, on va ici, euh, comme on utilise le Game Manager... On va utiliser ici une booléenne qui va être euh, publique parce que celle-ci on devra peut-être la consulter depuis l'extérieur donc on va, on va la déclarer en bon public. Euh, on va l'appeler slot, slot complete. Et on va dire que c'est égal à false. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire bah, Tout simplement tester si euh, ici mes slots sont complets. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais tester x. Je vais dire si x est égal à slots.length. Ça veut dire la longueur totale que j'ai définie dans le tableau de l'inspecteur. À ce moment-là, euh, slots complete égale true. Ce qui va me permettre maintenant, si on retourne au niveau de l'inspecteur, d'avoir ici cette variable publique qui va apparaître. Et qui va me permettre de consulter si, justement, j'ai libéré, j'ai rempli ma mission tout simplement. Donc on reteste pour voir si au bout de trois slots, j'ai bien ici euh, mes enfants qui sont libérés. Voilà. Le deuxième et maintenant le troisième et on peut voir que Slots est bien coché. Voilà on a créé ici un système de Slots. Donc évidemment on peut voir que maintenant il faudra aussi gérer ça euh, de manière à voir si euh, la mission est terminée. Maintenant bah, il faudra gérer que Claire puisse rentrer euh, tout simplement par exemple à l'école ici et terminer le niveau. Donc c'est ce qui va pas être le plus compliqué. On va gérer ça ensuite dans les prochaines vidéos.